Que diriez-vous Que diriez-vous de devenir actionnaire dans une entreprise de transport en pleine croissance Que diriez-vous de devenir copropriétaire d'une technologie de transport évaluée à plus de 400 milliards de dollars Eh bien, cette entreprise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 Il s'agit ici d'une technologie de transport unique qui s'apprête à occuper plus de 50% du marché mondial du transport. Voilà. Voilà l'opportunité que je veux partager avec toi ce jour. Bien évidemment, avant de vous lancer dans tout projet d'investissement, faites vos propres recherches. Dior. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. en fait. Do your own research. Faites vos propres recherches avant de vous lancer. Ainsi, vous le ferez avec plus de conviction. Car il ne s'agit pas ici d'un projet qui se cache sous l'oreiller, non. Il y a plusieurs connaissances internationales. Faites vos propres recherches. Salut, je suis Donatien Gérard, investisseur numérique. Et aujourd'hui, je veux partager avec toi une opportunité d'investissement dans un secteur rentable. Alors, si tu arrives sur cette chaîne pour ta première fois, commence par t'abonner. Parce que bien évidemment, ici on parle de motivation et d'opportunité d'investissement. Alors, je te dis à très bientôt sur mon PC pour que je puisse t'expliquer en détail de quoi il s'agit. Car cette entreprise se développe actuellement aux Émirats Arabes Unis et en Biélorussie. Donc, c'est parti Euh, aujourd'hui, nous parlerons donc de l'opportunité d'investissement euh, dans la technologie innovante du transport à côte du Sky. Euh, déjà, bien avant de commencer, euh, je suis Demacier Girard, okay, euh, conférencier pour Skywall Community, pour euh, le Cameroun et l'Afrique francophone. Alors, je suis investisseur dans ce projet de transport euh, dont je vais vous parler aujourd'hui depuis 2000. 18, bien évidemment. Euh, je ne suis pas le conseiller financier de quelqu'un et je vous invite tout d'abord à faire vos propres recherches sur tout ce que je vais vous montrer ici, tous ces éléments palpables pour euh, justifier euh, la, viri, la, la réalité, okay? la réalité de, de ce projet de transport. Il s'agit ici donc de deux entreprises, dont euh, l'entreprise qui développe la technologie, string Technology, et l'entreprise qui s'occupe euh, de la récolte des fonds pour le développement de cette technologie à cordes là, Skyworld Community. Eh bien, les deux entreprises sont partenaires officiels depuis 2015. Déjà ici, on peut voir les informations légales sur l'entreprise Unisky String Technology. Elle est située en Biélorussie et voici donc euh, leurs différents adresses, le numéro de téléphone, l'adresse e-mail. Cette entreprise est constituée de ces différents par ces différents messieurs qui sont membres du conseil d'administration de Skyward Community. OK euh, il s'agit bien évidemment euh, de M. Koudiachov Evnevich, qui est membre directeur financier, Irina Volkova, membre ingénieur, euh, František Solar, qui est membre homme d'affaires, euh, Koudiachov Evnejiv, qui est avocat et docteur en économie, euh, et Alexei Sukodaev, qui est ingénieur et entrepreneur. toutes ces personnes vous pouvez avoir des informations sur eux sur, euh, en faisant juste quelques recherches. Ce sont des personnes qui ne se cachent pas. Ok, voici une autre image qui présente donc ces membres du conseil d'administration avec euh, ce monsieur que vous voyez là, euh, au milieu, en zine, très simple, qui est pourtant un homme très connu dans le monde scientifique, qui est l'auteur de ce système de transport à code. Et là, derrière, on voit un skypot euh, de Dubaï. Voici une autre photo où ils sont ensemble aussi devant l'entreprise Unisky une technologie en Biélorussie. Eh bien, comment est-ce que les investissements sont donc régularisés dans euh, ce nouveau système de transport Nous verrons par la suite, bien évidemment, qu est, quels sont autant pour moi les différents problèmes que cette technologie accorde vient résoudre dans le monde du transport aujourd'hui. Nous verrons les problèmes qui existent et les solutions qui sont apportées. Mais avant d'y arriver, Comment sont donc régularisés les investissements ici Eh bien, c'est toujours bien à savoir, l'investisseur verse les fonds à la société Skywalk Community en signant un contrat de prêt convertible avec elle. Qu'est-ce qu'un accord de prêt convertible Il s'agit donc d'une garantie, il s'agit donc d'un accord par lequel vous accordez à une entreprise un prêt en espèces qui peut être converti en action ou restitué avec un bénéfice pouvant atteindre jusqu'à 4 par an dans les trois ans. En signant donc le prêt convertible, l'investisseur peut à sa volonté signer l'exigence selon laquelle il reçoit tout de suite les parts de la société en propriété et devient copropriétaire de la technologie Sky. S'il ne signe donc pas l'exigence, il s'aide ses fonds dans des conditions de prêt convertible, Il peut donc recevoir ses fonds sous les trois ans avec un profit de 4%. Eh bien, voici à quoi ressemble un certificat qu'il aura après son investissement, attestant bien de, son, de sa propriété des parts de, part de l'entreprise. Eh bien, la technologie apporte une ski string. Technologie que je veux vous présenter aujourd'hui, eh bien, il s'agit d'une occasion rare. Très rare, les amis, de pouvoir faire partir euh, de l'histoire. C'est un transport qui se déplace au-dessus du sol sur des rails à côte, à haute résistance, okay? qui permet d'éviter les embouteillages, qui permet d'éviter la pollution quand il fonctionne au gaz naturel, à d'autres l'électricité et à, à d'autres gaz respectueux de l'environnement. Et il peut être construit sur n'importe quel type de terrain avec n'importe quel type de climat. Eh bien, déjà aujourd'hui, le transport moderne trans rencontre beaucoup de problèmes, comme je le disais tantôt. Voici quelques-uns. La destruction de la nature, les embouteillages, les problèmes de pollution de l'environnement et le taux d'accidents de transport qui augmente à cause du manque de sécurité des systèmes de transport existants aujourd'hui. Aujourd'hui, donc, euh, il y a des problèmes avec le transport des frettes et voici la solution que Unisky Technology offre. Il y a aussi des problèmes avec le transport des passagers. Et voici donc une des, des, des solutions que Unisky Technology Technologies offre. Et je dis une, pourquoi Parce qu'il y a près de 10 modèles de transport de passagers dans cette technologie. Il y a oui. des problèmes avec la logistique. Et voilà un modèle de transport que l'entreprise offre pour résoudre ces différents problèmes. Plusieurs solutions pour résoudre ces problèmes existent aujourd'hui, mais sont toujours avérées inefficaces. D'accord et voici donc ce que l'entreprise propose. Des solutions complexes pour le transport de fret et de passagers. Quelques modèles de véhicules, comme vous pouvez le voir là, pour le transport des passagers, et qui peuvent aller jusqu'à 150 km par heure et qui peuvent prendre jusqu'à 14 personnes. OK, euh, ici nous avons des solutions complexes pour le transport de marchandises et aussi des passagers. Ici, on a l'unibus à grande vitesse qui peut aller jusqu'à 500 km Là, on a pour le transport des cargos. Et euh, ensuite, voici quelques images plus rapprochées de ces différents véhicules. là C'est une technologie tout à fait nouvelle. Elle n'existe nulle part. Eh bien, cette entreprise s'apprête donc à occuper plus de 50% du marché mondial du transport. Ici, on a un trois fois six places, donc 18 places. Euh, ici, c'est pour le transport euh, des cargos. Euh, transport... Euh, le plus, plus utilisé dans les, les industries, l'unitrans, eh bien, euh, là, on a un l'unibus à grande vitesse dont je vous parlais. Et le transport de marchandises, euh, le transport maritime, okay, a besoin de ce modèle, l'Uniconte, pour le transport des containers. L'avantage donc de une technologie pour euh, l'aménagement des ports maritimes, en comparaison au port traditionnel, eh bien, le système complexe de transport U-Sky permet des livraisons de cargaisons en vrac, que ce soit liquide et sur une distance de 5 à 10 km au plus au large. La livraison des cargaisons en vrac en liquide se fera lors du chargement et du déchargement en moins de 5 secondes. Il est possible de livrer des marchandises à un port maritime situé jusqu'à 25 mètres de profondeur. L'infrastructure populaire et le transport UST forment un ensemble, une logistique unique, complexe pour la livraison de marchandises. Le transport implique frais, euh, la livraison de frais d'une entreprise minière à la cale d'un vaquier sans, sans stockage intermédiaire. Eh bien, comment fonctionne donc cette technologie? Ici, nous avons donc une structure du rail à corde. Là, clairement, on voit, il y a le rail, il y a la tête du rail, la remplisseuse, et à l'intérieur, on voit bien évidemment les cordes. Pourquoi on parle de transport à corde Bien évidemment, le système, la technologie a un système anti-déraillement spécial. Regardez vous-même. Ce système de transport est cinq fois plus lisse et trois fois plus fort Ok, les rails, je veux dire, sont cinq fois plus lisses et trois fois plus fortes que les rails conventionnels. Ainsi, donc on peut avoir trois types de variants, des rails à cordes rigides, semi-rigides et flexibles. Voici donc le moteur avec lequel fonctionne la technologie à cordes sky il fonctionne bien évidemment au gaz naturel, au méthane, à l'hydrogène et autres gaz respectueux de l'environnement. Il a été conçu par le docteur Anatoli Unisky et a déjà reçu un brevet pour cela. Alors, les avantages donc que ce transport à corde offre sont clairs. L'aérodynamique du transport à corde est plusieurs fois supérieure à celle d'une voiture. Ici, on a un coefficient de traînée qui est près de 10 fois inférieur à celui d'une voiture conventionnelle. Il faut savoir que la consommation d'énergie augmente d'un véhicule augmente euh, avec le coefficient de freiné. Plus le véhicule a un coefficient de freiné élevé, plus il consomme de l'énergie. Ici, il est près de dix fois inférieur à celui d'une voiture On va consommer près de dix fois moins de carburant qu'une euh, voiture conventionnelle. Ici, avec minibus, on va à consommer jusqu'à 880 tonnes de carburant par an. Qui ne voudrait pas faire autant d'économies Bien, la technologie de transport à corde euh, suppose toutes les autres, toutes les autres technologies existantes dans tous les paramètres technologiques, que ce soit en termes de coût du capital, en termes de pollution de l'environnement, du coût des opérations, du taux d'accident de transport, du taux de consommation d'énergie. La technologie que sky offre est peu envers. vert. Eh bien, la technologie YouSky, c'est bien évidemment l'association de l'économie et de la vitesse. J'aime bien ce tableau parce qu'il montre que par rapport à tous les autres systèmes de transport modernes à l'heure actuelle, à la fois projetés et opérationnels, il est près de 10 fois inférieur, 10 fois moins cher, je veux dire, que tous les autres systèmes de transport conventionnels. Aussi, il est écologique. Il peut être construit sur n'importe quel type de terrain. Il a une sécurité très, très élevée. Vous verrez par la suite quelques images. Eh bien, voici donc l'auteur de cette technologie qui est le docteur Anatoly Edouard de Il est chef de deux projets de l'Organisation des Nations Unies. Euh, il a à son actif euh, plus de 150 inventations. Invention, 20 monographies et 200 articles scientifiques. Il est membre de la Fédération de Navigation Cosmique de l'URSS et aussi président du conseil de, euh, du, groupe, du conseil d'administration du groupe international de société UST. Eh bien, ça c'est quelques images qui montrent. Alors, cette technologie, cette technologie aujourd'hui est évaluée à plus de 400 milliards de dollars. Rassurez-vous. Ce chiffre n'est pas anodin. Il est basé, bien évidemment, sur les résultats d'un audit financier qui a été effectué par un cabinet d'audit indépendant russe. Voici le lien à leur site hi-audit.ru, qui fait partie des 100 plus grandes sociétés d'audit et de conseil estimés de Russie. En plus, des représentants de KPMG ont aussi effectué un audit de l'organisation et de la conception de cette technologie et les résultats sont les mêmes. Bien évidemment, la technologie de transport à cordes est évaluée à plus de 400 milliards de dollars. Rassurez-vous, KPMG est l'un des quatre plus grands cabinets d'audit du monde entier, aux côtés de Deloitte, Ernest Young et PwC. Si ces cabinets d'audit se sont prononcés sur la question, rassurez-vous, ces chiffres ne sont pas anodins. Eh bien, l'entreprise a reçu plusieurs brevets de nos jours, plusieurs brevets. En 2018, elle a reçu euh, un certificat pour le système de gestion souvent un norme internationale ISO 9001 de 2015. Eh bien, la technologie a été certifi certifiée aux Émirats arabes unis aussi. Le transport à Côte a fait l'objet d'une certification qui a confirmé que la technologie répondait aux normes de sécurité. L'inspection a touché la structure de trajet, le transport électrique, les supports d'ancrage et intermédiaires, ainsi que la station de passagers. Les travaux de certification ont eu lieu au Centre UST Inc. de Sarja. Je vous ai dit, la technologie aujourd'hui se développe aux Émirats Arabes Unis et en Biélorussie. Actuellement, il y a un centre test qui est en plein développement dans la ville, dans l'Émirat de Sarja. Aux Émirats Arabes Unis, qui euh, permet de montrer que cette technologie peut fonctionner évidemment dans les conditions climatiques du Moyen-Orient. Alors, voici donc le certificat qu'il a reçu aux Émirats Arabes Unis, qui a été délivré par TUVSW. L'organisation propose des solutions d'essai d'inspection, d'audit, de certification et de formation dans 14 pays. Pour sa fiabilité et son indépendance en matière d'évaluation, TUVSW est accrédité par divers organismes internationaux, dont le Centre International d'Accréditation des Émirats. Alors, l'entreprise, je vous ai dit, plus de 83 brevets dans le monde, de la Chine à l'Australie. L'entreprise a été présente à plus de 18 expositions internationales de Berlin à Singapour. Comme pour dire, ce n'est pas quelque chose qui se cache sous l'oreiller. Eh bien, elle a aussi été présente euh, lors de l'exposition InnoTrans à Berlin en 2018, présente lors du Sommet mondial des gouvernements. Euh, et lors de ce Sommet mondial des gouvernements, donc, aux Émirats arabes unis, l'Unibus et l'Unica vont être appelés Skyport. Depuis 2014, plus de 36 délégations gouvernementales ont visité les sites de Biélorussie et de Sharjah et vous pouvez donc les Constater, plus, le constater, plusieurs personnes à travers le monde voient ce centre qui existe réellement. Vous verrez des images. Des partenaires du projet. Une grande entreprise comme Dassault System, euh, a déjà sur une de ses pages web, sur sa, son site web, une page consacrée au transport à corps du Niskisting technologie parce que ce sont deux entreprises qui travaillent en partenariat. Et si une entreprise comme système qui a côtoyé des géants comme Boeing, comme Airbus, euh, met une technologie pareille sur son, sur son site, alors vous pouvez comprendre qu'il s'agit de quelque chose de vraiment solide. Eh bien, d'autres partenaires de l'entreprise sont marfellés Team en France. Aux États-Unis, l'entreprise AS et au Japon, l'entreprise Okuma. Quelques productions et résultats, qu'est-ce qu'il a déjà fait avec l'argent des investisseurs aujourd'hui Parce que c'est une technologie... Est le financement participatif ici se fait depuis 2014. Alors, aujourd'hui déjà, l'entreprise a euh, un bâtiment de près de neuf étages qui est destiné à perfectionner des solutions technologiques les plus essentielles et les plus importantes pour notre entreprise. Elle est située en Biélorussie et elle emploie près de 1000 ingénieurs hautement qualifiés. Aussi, en dehors de cela, il y a euh, des bâtiments euh, comme les... Les bâtiments que vous voyez là pour euh, la fabrication de ses propres engins, jusqu'à sky euh, l'agent des investisseurs a aidé à construire ces bâtiments, à payer les ingénieurs qui euh, développent, euh, mettent sur pied ces différents engins-là, qui fabriquent ces différents engins-là. Alors aussi, en Biélorussie, un éco a été créé et où plus de 36 délégations gouvernementales se sont déjà rendues depuis, 10 euh, mots de transport sont testés euh, et cela sur une superficie de 35 hectares il y a 5 types de pistes plus de 30 délégations internationales d'Allemagne, de Suède, du Japon et d'autres pays s'y sont déjà rendus depuis 2014 voici donc quelques images de euh, ce centre euh, cet éco-technoparc là en russie. voilà donc à passer ensemble et voilà donc les engins qui y sont testés. 17 types de pistes et 10 modes de transport y sont testés. Voilà. Alors, en dehors de cela, aux Émirats Arabes Unis aussi, la technologie est en plein développement dans l'émirat du sarja. Sur une superficie euh, de 25 hectares. Dans ce centre, il y aura quatre pistes. Euh, le début de la construction était en 2019. Voilà, voilà un engin que, comme vous pouvez le voir, euh, l'unicar tropical. C'est cet engin qui est présenté dans plusieurs reportages des médias internationaux, tels que CNN, TV Tokyo. France 2, parce que ces médias, bien évidemment, internationaux, ont déjà parlé de cette technologie en plein développement aux Émirats arabes unis. Et je pense que si ces médias parlent de, ce, de cette technologie, alors vous pouvez comprendre que quelque chose de concret. Nous sommes dans du concret. Alors, ceci, c'est une image donc, du, du centre d'innovation, Yuska, aux Émirats arabes unis, lors de la pose de la première pierre. Une délégation du gouvernement de l'émirat a visité Unisky, qui Technology une technologie une Innovation Senta. Le chef de l'émirat de Sarja, le sexe sultan Mohamed al kassini avec le directeur général de l'université sur le territoire de laquelle se trouve le centre USKAI. Alors, voici donc le prince héritier de Dubaï, le sheikh Mohamed Al-Maktoum dans un skypod. Un monsieur comme ça ne peut pas s'afficher dans ce genre de technologie et sachant que ce n'est pas quelque chose de porteur, quelque chose de réel. Alors, ceci, c'est la plaque du Centre d'Innovation Technologie aux Émirats Arabes Unis. Voici donc quelques contacts pour ceux qui veulent s'y rendre. Numéro de téléphone parce qu'il s'agit d'un site qui est considéré presque comme un site touristique pour pouvoir vous y rendre, bien vouloir contacter. Euh, l'entreprise qui travaille, euh, ils verront dans quelle mesure, puisque en, nous sommes en chantier, quoi. on ne peut pas euh, entrer et sortir n'importe comment, ils vous programmeront et vous pourrez visiter le centre. Eh bien, des contrats aussi ont déjà été signés. Eh oui, des contrats ont été signés, quelques faits saillants donc, avec Anatoly Uniski, qui est le PDG de l'entreprise. Et voici donc un résumé des principaux points d'une récente interview avec le concepteur général d'Uniski Student Technology Anatoly. Unitski, eh bien, il a parlé des projets ciblés. Mmh. Nous avons signé des contrats pour quatre projets déjà. Pour certains d'entre eux, l'entreprise a déjà reçu de l'argent et réalisé des études d'avant-projet. La recherche sur les projets restants est en cours. Des informations plus détaillées sur les contrats apparaîtront au début de la phase de conception. Cependant, nous avons signé un accord de confidentialité avec certains clients. Ces clients annonceront eux-mêmes leurs commandes. Maintenant, on peut dire que les projets sont dans des pays arabes et en Asie. Commandes de tiers. Nos capacités de production nous permettent aujourd'hui de répondre aux commandes provenant d'autres entreprises et pays, y compris le secteur de la défense. Par exemple, nous avons entièrement fabriqué une voiture électrique. Nous avons réalisé un châssis, un habillage, un stockage d'énergie, des roues motrices. L'échantillon final a montré de bons résultats. A montré de bons résultats, autant pour moi. La commande a été reçue et payée depuis la Russie. De telles commandes aident à financer la technologie de base, à perfectionner les récompenses, les compétences et à maintenir l'équipe en forme. Alors, voilà quelques informations qui lui donnent quatre projets ont déjà été signés et on a commencé les travaux d'avant réalisation. Eh bien, une solution possible du risque technologique est un hub logistique à Dubaï. Il y a aussi une feuille de route qui indique comment le travail se déroulera. Eh bien, aujourd'hui, les Émirats Arabes ont déjà signé aussi des contrats avec l'entreprise pour la construction de lignes Skyway pour allier le port Jebel Ali à l'aéroport Al Maktoum et à l'aéroport international de Dubaï pour un transport de fret et de passagers. Dans cette image en bas à gauche, vous voyez la route qui a été conçue entre deux stations et les arrêts. C'est un projet qui a été signé à environ 45 km. Eh bien, voici donc euh, ce schéma-là bien plus proche, en passant par Charja. Voilà donc le triangle qui sera réalisé. C'est euh, une ligne unifiée pour le transport de passagers et de cargos. Ces trois lignes permettront de rallier le port de Jebel Ali à l'aéroport international Armatum et l'aéroport international de Dubaï, Les amis, n'attendez pas la dernière minute pour pouvoir rejoindre ce projet. C'est une merveille. L'avantage encore, voici la feuille de route pour euh, ce transport qui euh, a été détaillé. Aujourd'hui, déjà, les travaux ont déjà commencé depuis octobre 2021 et s'achèveront d'ici 2023. Il euh, y a aussi d'autres commandes qui euh, ont été faites. Et plusieurs chaînes de médias internationaux, comme je le disais déjà, parlent du business. Il s'agit de Golf News, News 24, ABC News, Fox News, euh, NBC News, CNN Business, The National, France 2, tellement de médias. Plus de 24 médias internationaux parlent du projet. Qu'est-ce que tu attends Aujourd'hui, tu as l'occasion de garantir un avenir meilleur pour toi et pour toute ta génération. Parce qu'en investissant dans la technologie aujourd'hui, ce n'est pas pour toi, seul. C'est pour tous ceux qui viendront avant, après toi, tes enfants, tes petits-enfants et tes arrière petits enfants Un article sur la technologie a apparu aussi dans le magazine Construction Week qui met en lumière l'innovation et le projet de construction au Moyen-Orient aujourd'hui. Eh bien, un accord a été signé pour créer une co-entreprise vietnam Viet Transnest pour soutenir le développement du futur projet au Vietnam et obtenir une... Autorisation pour les activités d'investissement dans le secteur des transports. Le gouvernement vietnamien est très impliqué dans cette technologie. Alors, l'expo 2020, qui a eu lieu en octobre dernier, était un moyen de retrouvailles et de vérification de la réalité de cette technologie par euh, des investisseurs du monde entier. Alors là, c'est une photo du curateur régional du Cameroun pour euh, Uh, Skyworld Community, il était à Dubaï, et eh bien lors de cette expo où il a, il a emprunté les engins du Sky, je vous mettrai une vidéo à la fin pour que vous puissiez bien voir uh, ce monsieur uh, Al Chana dans uh, l'unica tropical, et eh bien il était présent, ici c'est une autre de ses photos avec quelques investisseurs, ici il était avec eux uh, à droite, Quelques membres du conseil d'administration de Community que je vous ai présenté au début. Et euh, à gauche, avec Samy, M. Samy, le leader euh, nigérian, qui est le premier investisseur africain. Et le monsieur a investi depuis 2015 dans cette technologie, les amis. Il y a cru quand c'était encore sur du papier. Eh bien, voici avec un autre membre du conseil d'administration, Alexis Kodev. Et là, à droite, on a aussi euh, un autre investisseur avec le PDG devant un Unica. Euh, un Uniflash, tant pour moi. Eh bien, voici quelques images de, du site de Sarja actuellement, qui ont été prises en octobre oui. dernier par euh, les de le leaders présents. Le transport a encore suspendu. Vous voyez pratiquement tous les le logos. Vous voyez, parce que le logo de Skyway est là. Et là, c'est du réel. C'est du réel. C'est du réel. Hein c'est du réel. Ne doivez pas, les gars. C'est pourquoi vous, vous voyez vous-même que c'est du réel? Tombe. Voilà donc les supports d'Apache qui sont sur place. Et là, c'est l'Eco House. C'est vraiment magnifique. Nous sommes en train de par parler de quelque chose de réel. C'est un business réel. Regardez, c'est en train de rouler. Eh bien, voilà l'unitaire tropicale en live. Où est l'engin qui est en train de passer Ça, c'est notre entreprise, ça. Skyway vous ouais. quelque chose de réel. Quelque chose de réel qui se passe ici, les gars. On vous dit d'investir dans Skyway, vous tombez. Wow. Ne tombez pas. Vous <rire> voyez le symbole de Skyway. Alors, une dernière vidéo. Voilà, voilà, voilà. Donc, vous voyez là, la maquette est là. Et. Que du réel. Faites vos propres recherches et rejoignez le projet au plus vite. Donc, les enjeux même circulent déjà. Les circulent. Faites rejoigner le projet au plus vite. Alors, aujourd'hui, vous avez la possibilité encore d'investir. devenir copropriétaire de toutes les technologies que l'entreprise, ministre Christi Technologies, réalisera. Avant la fin de l'étape 15, eh bien, tout le monde peut investir, ok Tout le monde peut investir à partir d'un montant de 50 dollars et euh, sur un plan d'investissement pratique divisé en cinq étapes. Aujourd'hui, il y a plus de 400 000 investisseurs répartis dans plus de 200 pays. Qu'attends-tu? Voici donc les perspectives d'investissement qui s'ouvrent à toi. Les dividendes. Lors de la mise en œuvre réussie du projet, actuellement nous sommes déjà en train de passer à la phase de commercialisation. On a fini la phase de start-up. Lors de la mise en œuvre du projet, l'entreprise reversera des dividendes de tous les bénéfices des projets qu'elle aura réalisés. Ensuite, chacun recevra donc ses dividendes en fonction du montant d'actions, du nombre d'actions qu'il a dans l'entreprise. Le rachat d'actions, l'entreprise peut décider, comme il l'a fait en 2018, de racheter les parts des investisseurs. Ou les 5000 000 premiers investisseurs en 2018 ont eu la possibilité de revendre les parts d'actions à un montant, à, à près de 10 fois le montant qu'ils avaient investi en héritage. Eh bien, les actions que vous avez aujourd'hui sont votre propriété, vous pouvez les transmettre à vos enfants, vos petits-enfants en héritage. C'est comme les petits-fils de ceux qui avaient investi dans Coca-Cola aujourd'hui. Ils sont multimilliardaires. Alors, ne pensons pas qu'à nous. Ne pensons pas qu'à nous. Investissons dans ce genre d'entreprise afin de changer notre vie, changer la vie de notre famille tout entière. La vente des actions. Eh bien, la valeur de l'action est bien inférieure à sa valeur nominale. Plus tard, l'entreprise peut décider d'entrer sur le marché boursier et vous aurez donc la possibilité de revendre vos actions à un montant minimum de 1$ action. Parce que c'est ce qui est fixé, prévu pour l'entrée en bourse. Eh bien, comment sont donc formalisées la transaction d'investissement? Le procès d'investissement dans le projet est basé sur l'accord de prêt convertible, comme je vous l'ai dit dès le départ. Voici donc les packs d'investissement. Eh bien, vous pouvez investir à partir, en choisissant un paquet d'investissement à tempérament, en choisissant sur les offres spéciales. Il y a plusieurs sections. Ici, vous pouvez choisir, là, payer sur trois mois. Le pack une trans, par exemple, 1000 dollars le premier mois, vous avez 30 000 parts. 1000 dollars le deuxième mois, vous avez 34 000 parts. Et 1000 dollars le troisième mois, vous avez 44 000 parts d'action. Vous pouvez prendre un pack et faire un cadeau à votre enfant, s'il est étudiant ou si c'est un bébé. Également, en choisissant le pack bébé ou le pack étudiant payable sur neuf mois. À côté de cela dans les programmes d'investissement VIP, vous pouvez payer 25 000 dollars cash, ce qui vous donne 1 150 000 pas d'actions dans le projet. Il y a le programme d'investissement à tempérament. Euh, ici, vous avez donc, euh, comme le plus petit, c'est le pack start euh, qui vous offre 5 250 actions payables sur 5 mois en raison de 50 dollars par mois. Euh, ensuite, senior, 12 000 pas, 100 dollars par mois pendant 5 mois. Ça va comme ça jusqu'à euh, le pack de 50 000 dollars. Qui vous donne 2 300 000 par. Eh bien, ici, on a les offres d'investissement pour les partenaires. Vous pouvez payer avec un compte le compte bonus d'argent. Eh bien, ici, vous pouvez payer cash à partir de 50 dollars, comme on l'a dit, qui vous donne 800 actions. Et ça va comme ça jusqu'à 150 000 dollars qui donne 8 100 000 actions. Bien, je vous remercie donc. Pour votre, euh, pour votre attention et euh, je vous prie toujours de faire vos propres recherches et vous vous rendrez compte que c'est une occasion en or qui est en train de passer et il faudrait que vous rejoigniez le train aujourd'hui. Build you sky, save the planet. Je vous remercie. Alors, parvenu donc au terme de cette présentation, j'espère que vous avez compris les enjeux. Et que vous avez compris l'opportunité qui s'ouvre à vous. Car il s'agit d'une opportunité unique d'être soit passager, soit copropriétaire. Le choix vous appartient.